Nous, nous sommes embarqués en quelque sorte dans une résidence, avec Clermont-Bernetropole pendant un an, une résidence pour euh, euh, comment dire, tirer parti des ressources offertes par les outils Wikimédia. C'est ça qui nous importait, étant donné que, d'une manière euh, indiscutable, maintenant les outils Wikimédia, dont Wikipédia, font partie de la culture commune, et notamment de celle des étudiants. Le projet est soutenu non seulement par la présidence de l'université, mais également par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, en quelque sorte, sur ce plan-là, nous sommes pilote au niveau national, et nous avons eu la chance de pouvoir faire venir Nicolas Vigneron. Nicolas est un Wikimédia ou bien aguerri qui, depuis 2005, je crois, c'est ça en train de se la diapo suivante, mais voilà, enfin, c'est ça. Euh, et, euh, comment dire, à l'origine, de quantité d'actions, euh, non seulement dans les univers, dans l'univers qui, qui média différents outils, mais également de, de promotion de ces outils et de ces univers. Enfin, je quelques mots que je souhaitais dire. Je tiens à remercier Théo, Théo de Bouchot, mon collègue de Becker qui a organisé cette, cette séance. Donc du coup, euh, effectivement, bonjour, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Nicolas Vigneron et je suis depuis deux mois et pour euh, dix mois encore, donc pour une résidence d'un an à Clermont euh, avec euh, du coup un découpage plus euh, administratif que réel d'ailleurs où je passe six mois à côté métropole, à Clermont-Auvergne-Métropole et euh, six mois à, à l'université de Clermont-Auvergne. Euh, en fait, ce découpage est... Purement administratif. Je suis déjà ici à l'université aujourd'hui et j'irai dans les médiathèques de lecture publique et autres sur la partie techniquement universitaire parce que comme Wikimedia c'est de la collaboration. Cette résidence aussi, on n'est pas en silo découpé. Voilà, pour expliquer un peu effectivement d'où je viens et pourquoi je suis ici. Effectivement, moi donc, je suis bénévole depuis 2004. Donc ça va faire plus de 17 ans maintenant que je contribue à Wikipédia. Euh, j'ai commencé effectivement au tout début de Wikipédia. J'ai eu la, le hasard quelque part, mais la, la chance surtout d'être là dès le début. Donc je connais très bien Wikipédia. On sait, en 17 ans, j'ai fait plus de 3 millions d'éditions, histoire de sortir un, un chiffre qui impressionne. Euh, sur Wikipédia, l'encyclopédie que tout le monde connaît, mais sur d'autres sites Wikimédia. Et comme l'a dit Fabrice, en plus de ma contribution directe sur ces sites, j'ai aussi fait tout un tas d'actions, d'événements, euh, de, de valorisation, d'explications, d'ateliers euh, euh, en français, en anglais, à l'international, euh, partout. Euh, donc j'ai une très bonne expérience de Wikipédia. Euh, J'hésite à m'appeler expert il y a des gens qui connaissent le sujet sans doute mieux que moi, euh, mais je suis quand même, au moins j'ai mon expérience personnelle pour ça, euh, de, de, de Wikimedia qui justifie. Euh, que je sois ici pour parler avec vous aujourd'hui. Du coup cette résidence euh, va faire, je, je vais faire et je vais faire faire d'ailleurs tout un tas de choses très diverses et variées. Le fait qu'il y ait une double tutelle déjà me mène à parler à des problèmes, à des publics très différents, à adresser des problèmes très différents. Euh, mais globalement on peut la résumer, comme j'ai écrit, en euh, deux grandes parties, deux grandes missions. La première c'est de contribuer moi-même à enrichir Wikipédia et les projets. Et la deuxième, c'est d'apprendre aux autres personnes à le faire aussi. Euh, que ça soit d'ailleurs apprendre vraiment à contribuer dans le cadre d'un atelier, ou même déjà apprendre à mieux comprendre comment fonctionne Wikipédia, c'est déjà un premier pas essentiel et important. Tout le monde connaît entre guillemets Wikipédia aujourd'hui, mais en fait personne connaît vraiment les coulisses et le fonctionnement précis de Wikipédia. Et c'est justement ce que je me propose de vous faire aujourd'hui ici. Euh, et l'idée aussi c'est que finalement ma résidence ne dure qu'un an ce qui est à la fois très long et très court donc l'idée c'est aussi de lancer une dynamique qui je l'espère pourra perdurer euh, après mon départ du coup il y a des missions très différentes alors pour donner quelques exemples en plus de la conférence que je donne aujourd'hui j'ai fait pour l'instant beaucoup de formations en interne du personnel de bibliothèque notamment euh, pour que eux-mêmes qui sont les premiers d'ailleurs euh, même déjà maintenant à devoir interagir avec wikipédia parfois sans trop savoir il y a des questions de lecteurs euh, euh, typiquement, pour l'instant, je suis à la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont-Auvergne. ferrand de clermont euh, Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent en partie, euh, parce qu'ils ont découvert euh, des infos sur, sur Wikipédia, et qui viennent du coup questionner des professionnels de l'information, euh, qui euh, parfois sont surpris de savoir que ah, ça aussi c'est sur Wikipédia. Euh, donc rien que mieux connaître le sujet, c'est déjà important pour eux. Euh, et après, j'ai pris beaucoup de contacts pour prévoir des animations, des, des présentations, des ateliers qui vont venir dans les, dans les mois. Euh, tout n'est pas encore calé, donc euh, la communication devrait se faire au fur et à mesure. Euh, mais je sais que voilà, typiquement, euh, pour la nuit de la lecture, en mi-janvier, je serai à la médiathèque de Courdon. et d'autres choses sont prévues, à la médiathèque de Jaude, on a prévu des choses aussi à l'université avec les étudiants, euh, ça se décante pour l'instant, euh, mais ça devrait arriver très bientôt. Parce que pour commencer, je vais un peu vous replonger dans le web des années 2000. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemblait Internet dans les années 2000. Euh, vu l'âge des personnes présentes dans la salle, euh, vous n'avez pas dû beaucoup fréquenter peut-être le web des années 2000. Mais euh, l'année 2000 elle-même, d'ailleurs, était encore le tout début d'Internet. Euh, beaucoup de sites qu'on connaît actuellement n'existaient pas ou étaient au tout début des embryons. Euh, tous les protocoles, toute l'apparence visuelle, l'interactivité d'Internet de, de, n'étaient pas encore là et en plus on était dans un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler qui est la bulle internet, une bulle spéculative où plein de petites boîtes se sont montées, des start qui ont essayé toutes de prendre une place sur ce nouveau Far West numérique et là où ça revient avec Wikipédia c'est qu'une de ces entreprises qui s'appelait BOMIS dont vous n'avez sans doute pas entendu parler mais qui a été essentielle à la création de Wikipédia a profité de cet effet de bulle et euh, en fait il vendait des photos sur internet, c'est les ancêtres des, les, des banques d'images et une des personnes, euh, le, qui était le directeur de, de cette entreprise, qui s'appelle Jimmy Wells est celui qui, le premier, a eu l'idée de Wikipédia. Alors en fait, pour l'anecdote, Wikipédia ça commence par une, par une histoire ratée. Il y a eu un échec euh, qui s'appelait Nupedia, dont plus personne 20 ans plus tard a entendu parler Nupedia, c'était une encyclopédie très classique. Euh, les auteurs étaient uniquement des spécialistes d'un sujet, des experts. Ils étaient peu nombreux, ils avaient un comité de relecture. Euh, on peut imaginer les lumières à l'heure de l'Internet, c'était un peu plus rapide avec le numérique. Mais à part ça, c'était quelque chose de très classique. Et ça, ça a été créé du coup, comme vous ne voyez pas sur la diapo, en mars 2000. Et l'idée, euh, c'était voilà, juste de profiter de la puissance d'Internet, de sa rapidité, euh, c'était aussi un but euh, philanthropique de donner la connaissance euh, visible à tout le monde. Euh, c'était altruiste. Euh, mais à part ça, c'était euh, assez classique. Et en fait, le projet a très honnêtement vivoté, euh, voire survit à peine d'ailleurs, pendant quelques mois, quelques, une année à peu près. Donc Nupedia, lancé en mars 2000, euh, six mois plus tard, ils avaient à peine écrit 50 articles. Ça n'avançait pas beaucoup, voire pas du tout en fait. Il euh, faut vraiment être tout prêt. Et donc, euh, un des collaborateurs de Jimmy Wells a eu l'idée de dire, pour aller plus vite, pour profiter justement du dynamisme d'Internet, faisons une antichambre de, de, de Nupedia, euh, où euh, là, on n'aurait pas de critères de sélection à l'entrée, tout le monde pourrait écrire ensemble, et les meilleurs articles seraient relus et intégrés dans Wikipédia. Et cette idée était d'utiliser un, un nouvel outil à l'époque qui s'appelait les wikis. Euh, maintenant on a oublié que c'était un outil à la base, mais comme on parle d'une plateforme de blog, euh, comme on parle d'un réseau social, etc. À la base, wiki c'est un format de site internet où on peut écrire et, et lire. Qui a été vanté d'ailleurs en 1995, bien avant Wikipédia. Et donc voilà, ça devait être une antichambre à la base. Et en fait, six mois plus tard, ils ont refait le bilan, Nupedia a été passé peut-être de 50 à 60 articles, et dans la même durée, Wikipédia avait littéralement explosé en nombre d'articles, ils avaient déjà plus d'un millier d'articles, et c'est là qu'ils se sont dit, bah, en fait non, la Nupedia, ce n'est pas innovant, ce n'est pas nouveau, ça n'a pas l'air de marcher honnêtement, et euh, Wikipédia qui devait être à l'origine juste une annexe, une antichambre de Nupedia, est devenu le projet principal. Donc, euh, le projet, en plus, je ne l'ai pas dit, au tout départ était en anglais uniquement. C'est une idée qui vient, euh, BOMIS et Jimmy Wells sont aux états unis en Floride, euh, à l'époque. Et en janvier 2001, l'antichambre Wikipédia a été lancée en anglais. Et dès mars 2001, dès quelques mois plus tard, pour prouver aussi à quel point euh, il y avait une demande et c'était intéressant, ça a été monté dans beaucoup plus de langues, en français, en allemand, en catalan catalan aussi, a été créé en mars 2001, comme quoi déjà à l'époque, il y avait le multilinguisme dans l'ADN. Et en fait, deux ans plus tard, le bilan définitif a été fait d'abandonner complètement Nupédia, l'idée d'origine qui a servi de tremplin de Wikipédia, on, on remercie pour avoir lancé l'idée, mais en fait, ça n'a pas été plus loin que ça. Ça prouve que du coup, quand on parlera tout à l'heure des critiques de Wikipédia, beaucoup de gens nous demandent, mais euh, Wikipédia, pourquoi vous n'avez pas... Euh, un comité classique de rédaction, euh, bah, on leur dit, bah, on a essayé, on a commencé comme ça, mais en fait ça n'a pas marché. Donc pragmatiquement, euh, pragmatiquement on a abandonné. Voilà. Et à la même époque, il y a eu une création d'une Wikimedia Foundation pour supporter ce projet, pour entretenir les serveurs, le numérique. C'est eux, notamment la Wikimedia Foundation, qui sont en charge de la campagne de dons tous les ans. Vous voyez sans doute en fin d'année un, un petit bandeau donné à Wikipédia. Euh, bah c'est pour faire tourner les serveurs et, et payer les gens qui s'occupent des serveurs, euh, et c'est géré tout ça par une fondation caritative américaine. Vingt ans plus tard où on en est, euh, de cette petite idée d'antichambre qui partait un peu de nulle part, ce pari presque qui a été fait sur Wikipédia, et ben vingt ans plus tard, on a plus de 57 millions d'articles sur toutes les Wikipédias confondues, parce que les Wikipédias, elles existent déclinées en 323 langues vous connaissez Wikipédia en français, vous avez dû croiser Wikipédia en anglais, vous imaginez que ça existe en polonais, catalan, comme je l'ai dit, allemand, toutes les langues internationales classiques, entre guillemets. Mais ça existe aussi dans beaucoup d'autres langues. Il y a une Wikipédia en Occitan, en Basque, en Breton, en Corse, il y a tout un tas de Wikipédia, il y en a 323, littéralement. Alors après, elles n'ont évidemment pas toutes euh, les mêmes contenus, que ce soit tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. La Wikipédia en anglais, par exemple, a plus de 6,5 millions et demi d'articles, ce qui fait quasiment 10% du total. Euh, la Wikipédia en Corse, euh, pour rigoler, j'ai vérifié, il euh, n'y a que 5 000 articles. On n'est pas du tout sur la même échelle. Euh, en même temps, pour euh, la langue corse, c'est quand même déjà assez méritoire. Et la Wikipédia en Basque a plus de 200 000 articles, ce qui en fait une des plus, la plus grande encyclopédie jamais écrite en langue basque. Euh, Wikipédia a une place unique hein à ce niveau-là. Euh, et du coup, pour la Wikipédia en français, très exactement, dont je parlerai la plupart des diapos, des chiffres ou des choses dont je vous parlerai après, sont plus ou moins applicables à toutes les Wikipédias qui suivent les mêmes principes, mais en général, quand je donne des chiffres ou des choses, ça se réfère à la Wikipédia en français. Et j'insiste bien que c'est selon la langue, c'est en français, c'est pas Wikipédia France ou Wikipédia Belgique ou Wikipédia Suisse ou Wikipédia Québec. Toutes les francophones du monde collaborent sur la même version linguistique en français. Euh, et donc du coup, la Wikipédia en français cumule de 2,4 millions d'articles. En plus, euh, ce n'est pas vrai pour toutes les langues. Par exemple, le suédois a connu beaucoup de rebonds. Mais la Wikipédia en français, on voit qu'elle a une courbe de progression, de création d'articles, la courbe rouge là, qui est euh, presque, c'est presque réaliste à tel point elle est stable. Et les chiffres ne sont pas truqués, c'est les vrais chiffres de création d'articles tous les jours sur Wikipédia depuis, depuis le début donc on voit qu'il y a eu une période creuse au départ entre 2001 et 2005 mais après depuis 2005 on est sur un rythme constant de 300 nouveaux articles écrits tous les jours hein, depuis 15 ans n'hésitez pas à poser des questions et oui, allez-y excellente question allez-y non, alors, euh, je, je vais prendre les questions dans l'ordre tout de même. Donc du coup, c'est à 99% des créations à partir de zéro. Des traductions existent. Euh, quand un article dans une version linguistique est bien meilleur, ce serait un peu idiot de partir de zéro et on fait des traductions. La Wikipédia en français le fait pas mal, d'autres Wikipédias le font pas du tout. Et de toute façon, même la Wikipédia en français qui le fait pas mal, en fait, ça correspond à assez peu du total. Ça doit être ouais, 1% parce que voilà, 300 articles nouveaux par jour, la masse est telle, l'échelle est telle que en fait... Euh, voilà. En plus, chaque Wikipédia étant dynamique. Traduire un article qui, euh, on se dit, sera peut-être amélioré demain, qui a peut-être un point de vue culturel en plus différent sur une question, euh, la plupart des gens préfèrent repartir de zéro. Euh, et du coup, pour répondre, là quand je dis 2,4 millions d'articles, c'est bien des articles créés, c'est bien des 2,4 millions de créations Pareil, le, la courbe rouge, c'est 300 nouveaux articles créés par jour. Si je devais donner à, à la louche un chiffre de modification, on serait plutôt dans l'ordre du milliard, voire de la dizaine de milliards de modifications. On n'est plus du tout... Hein, euh, J'en reparle un peu après d'ailleurs des, des dynamiques de contribution. Euh, on a beaucoup plus de contributions que de créations, évidemment. Euh, je n'ai pas noté le chiffre dans une diapo, mais je crois qu'on est quelque chose autour de 50 modifications par minute. Donc euh, on n'est vraiment pas du tout sur le même rythme. En termes de chiffres aussi, euh, Wikipédia maintenant, si vous le connaissez, c'est parce que c'est devenu le cinquième site le plus consulté au monde. Alors selon les sources, il est parfois en, en sept ou huitième position, ça varie. Il y a des sites internet qui, euh, qui, qui, qui grossissent plus vite et qui dépassent Wikipédia parfois, qui redescendent aussi. Wikipédia est la cinquième position depuis une quinzaine d'années aussi. Euh, là où des réseaux sociaux... Euh, connaissent des vagues de mode, entre guillemets. Et Wikipédia, en français, est vue un demi-milliard de fois par mois. Alors ça, là aussi, pour préciser le chiffre, c'est bien le nombre de fois où que quelqu'un a demandé à afficher la page. Euh, en théorie, si c'était une seule personne qui cliquait un demi-milliard de fois, ça serait compté pareil. Sur Wikipédia, on fait beaucoup attention à la vie privée des gens, et donc, euh, du coup, on ne traque pas les gens, on n'a pas de cookies. Euh, si vous allez sur un site internet, le, quel qu'il soit de nos jours, vous avez toujours « acceptez-vous les cookies » et vous n'avez pas cette demande sur Wikipédia, ce qui fait que certaines personnes parfois nous demandent « mais euh, vous ne respectez pas la loi, vous ne demandez pas l'autorisation ». Et en fait la réponse est simple, c'est qu'on ne demande pas de cookies. On n'a pas de cookies, donc on ne peut pas dire euh, « est-ce que vous voulez ou pas accepter de donner vos données ?» on ne récolte pas les données. Le problème de ça, c'est que du coup on ne sait pas non plus distinguer dans les demi-milliards de visites, euh, si c'est euh, des visites d'une même personne ou si c'est euh, qui sont les personnes derrière en fait. On a juste le chiffre anonyme global derrière. Et donc ça, c'est ce qui concerne le nombre de lecteurs, de, de vues, de visites de la, de, des pages. Euh, il y a aussi toute une communauté de contributeurs et de contributrices, de personnes bénévoles qui sont là justement pour créer les fameux 300 articles par jour, pour faire les 50 modifications par minute pour faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'encyclopédie fonctionne, que les informations soient correctement traitées. Et sur, les, sur la Wikipédia en français, du coup, il y a à peu près 19 000 personnes qui ont, été au moins enfin, qui ont fait au moins une action dans les 30 derniers jours, pour compter ce qu'on appelle l'activité, parce que des personnes qui sont créées un compte à un moment donné dans les 15 dernières années, et en fait il y en a pareil plusieurs millions, mais certains ont fait une modification il y a 10 ans et ne sont jamais revenus. Donc là, les 19 000 personnes, c'est le noyau plus actif, en fait, qui était au moins là dans les 30 derniers jours passés. Oui. Elle est toujours en vie, j'espère. Oui, elle est toujours en vie. Euh, elle s'appelle Florence Devoir, de son nom. Donc cette personne, Florence Devoir, a été effectivement directrice de la fondation, dont je parlais il y a quelques minutes, et habitait effectivement, pour ne rien cacher, c'est une information publique, à Malintra. Du coup, pour euh, parler un peu du contenu, alors, on parlait justement d'Universalist, c'est très bien, parce que j'ai une diapo là, qui fait un, un parallèle. Euh, je ne sais pas si on voit ma souris à l'écran. Non, alors du coup, je vais montrer. Ça, c'était une représentation qui a été faite il y a euh, déjà dix ans du contenu de Wikipédia par euh, thématique. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle donne une idée de de l'énormité enfin, du contenu parce qu'en fait sur cette image si vous regardez les petits bâtiments en gris en bas à droite alors malheureusement l'image est trop précise pour que ce soit bien lisible mais euh, vous allez me croire sur parole, hein, les trois petits bâtiments en gris sont Universalis Britannica et euh... j'ai oublié le nom de la troisième mais c'est les encyclopédies classiques si on si on, remplait... oh, euh, si on représentait le contenu d'une encyclopédie, le nombre de pages, le nombre de mots par un bâtiment. Voilà, les encyclopédies papier anciennes euh, seraient les petits bâtiments en gris. Et Wikipédia, ça serait l'énorme ensemble immobilier à ce stade-là, où euh, enfin, on aurait des complexes entiers sur la culture et l'art, la géographie, euh, le bâtiment en haut, ça serait tout ce qui est images, médiathèque, qui sont à eux seuls des milliers de fois plus grands que ce que jamais contenu euh, Britannica ou Universalis ou, ou le Quid ou toute encyclopédie papier à laquelle vous pouvez imaginer ou même pour remonter, on peut remonter à Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie c'est pareil elle était déjà en, en plusieurs volumes mais c'est, même si physiquement quand on entre dans un, dans une bibliothèque et qu'on voit 20 volumes de Britannica on se dit, ah c'est impr impressionnant quand même, 20 volumes euh, si on devait imprimer en papier Wikipédia, ça ferait des, des milliers, des dizaines de milliers de volumes, c'est sans commune mesure. Euh, ce que montre aussi ce schéma, c'est toute la diversité des contenus. Euh, on a des thématiques, euh, voilà, le bâtiment qui est un peu plus élevé à, à gauche, c'est tout ce qui est biographie de personnes. Euh, on a tout ce qui est géographie, tout ce qui est histoire, actualité, euh, culture et art, hein, tout ce qui est art populaire aussi, les articles sur les Pokémon par exemple, euh, tombent dans cette catégorie. Euh, voilà. Du coup, oui, quantité, je vous ai dit juste avant, il y avait 2,4 millions d'articles, ce qui est euh, énorme. Euh, la longueur des articles aussi fait que chacun des articles est, peut être long, voire très long, euh, d'autant plus sur certains sujets euh, entre guillemets polémiques. Par exemple, euh, un de nos articles les plus longs, c'est « Histoire du communisme ». Qui fait, c'est pareil, s'il était imprimé, il ferait un tome à lui tout seul quasiment. Il y a des, mille, il y a des dizaines et dizaines de pages. Euh, on parlait des notes, il y a des milliers, il y a plus de 1000 références en bas de page. Euh, parce que forcément, sur un tel sujet, euh, il y a beaucoup à dire. Euh, voilà. Après, je pense que vous avez tous déjà consulté Wikipédia et vous êtes. Euh, vous avez trouvé sans doute déjà tout ce que vous voulez. Je n'ai pas forcément besoin d'insister là-dessus. Jusque-là. J'ai utilisé plusieurs fois le mot Wikimedia et le mot Wikipédia, et ce n'est pas une erreur, hein, c'est deux choses distinctes, proches mais distinctes. Wikipédia, c'est l'encyclopédie avec le globe puzzle que vous reconnaissez en haut à gauche. Mais il y a d'autres projets qui ont été bâtis sur la même philosophie et qui sont, euh, qui sont moins connus, mais tout aussi intéressants. Donc j'ai quand même mis deux diapos pour en parler ici. Euh, et collectivement, tous ces projets, c'est ce qu'on appelle l'univers, la galaxie, le mouvement, vous appelez ça comme vous voulez, Wikimedia. Et c'est l'ensemble de ces sites hein, qui, qui représentent Wikimedia. Euh, des wikis, d'ailleurs, il en existe en dehors de, de la galaxie Wikimedia. N'importe qui peut monter son wiki dans son coin, entre guillemets. Euh, il faut avoir les connaissances techniques, c'est moins facile que d'ouvrir un blog, mais c'est possible. Euh, donc tous les wikis ne sont pas dans Wikipédia ou dans Wikimedia. Du coup, euh, peut-être à main levée, est-ce que en dehors du globe Wikipédia, est-ce que vous reconnaissez certains des logos Voilà, une main. C'est classique. Euh, clairement, Wikipédia, c'est entre guillemets notre vaisseau amiral. C'est celui qui a le plus de richesse, de contenu, de quantité, de qualité, de tout ce qu'on veut. Euh, après, d'autres projets, euh, comme euh, du coup, juste à, à droite de Wikipédia, la flèche bleue qui fait un cercle, c'est Wikimedia Commons c'est la banque d'images qui est derrière Wikipédia, en fait. À chaque fois que vous avez une photo dans Wikipédia, en fait, elle est stockée sur ce site. Vous avez peut-être déjà aussi croisé euh, le Wiktionnaire, du coup, c'est les neuf les tuiles euh, carrées avec des caractères euh, de diverses langues, qui, euh, là où Wikipédia va essayer de faire tout le tour d'un sujet en dix pages sur l'histoire du communisme, là, c'est juste un dictionnaire, ça va donner juste une définition. Euh, le logo qui ressemble à un iceberg, c'est Wikisource, une bibliothèque en ligne, euh, et les autres projets, c'est pas forcément la peine que je les détaille euh, tous, mais euh, il existe beaucoup de choses, beaucoup de déclinaisons derrière Wikipédia qu'il ne faut pas hésiter à les voir. Plutôt que de vous montrer les logos, j'ai une diapo où j'ai mis les plus intéressants. Donc du coup, sur le, le plus connu, Wikipédia, principe, c'est d'être une encyclopédie. Sur les mêmes déclinaisons, donc du coup, dès 2002, on a créé le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire et tout ce qui est lexicographie, linguistique, thésaurus de mots, liste de mots. Wikisource, du coup, qui est une bibliothèque en ligne, principalement 99% des textes du domaine public, qui a été créé en 2003. Wikimedia Commons, donc du coup, la bibliothèque multimédia, qui contient des fichiers de tout type, d'ailleurs principalement des images, des photos, mais on trouve aussi quelques vidéos, on trouve des enregistrements sonores de prononciation de noms de lieux ou de, de langues, on trouve aussi quelques fichiers 3D, par exemple qui a été créé en 2004, du coup. Et le tout dernier qui a été créé, c'est Wikidata, qui est une base de connaissances, qui est, pour résumer ça simplement, le mariage heureux d'un wiki et du mouvement de l'open data, et qui a été créé en 2012. Euh, pour détailler un peu les projets les plus intéressants, j'ai fait une diapo du coup sur Wikisource, qui est la bibliothèque en ligne. Euh, voilà, tout de suite, vous voyez que sur Wikisource, il y a 5 millions de documents, ce qui est beaucoup ce qui, à peu près, ce qui est un petit peu plus petit que la Gallica, la bibliothèque, de, la bibliothèque Nationale de France. Mais là, c'est 5 millions de documents en 74 langues. Et finalement, 5 millions, c'est beau être impressionnant, c'est qu'un dixième de ce que fait Wikipédia. Donc, euh, il y aurait potentiellement... Hein, il y a possibilité de faire beaucoup plus. Et là où tout à l'heure, sur Wikipédia, on avait 19 000 contributeurs, sur la, sur la Wikisource en français, on n'a que 230 contributeurs. On n'est on pas du tout sur la même communauté en taille. Euh, pas sur les mêmes dynamiques, et c'est aussi parfois qu'il qu n'est pas forcément aussi connu. Par contre, si vous voulez relire l'intégralité de Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Victor Hugo, tous les classiques de la littérature sont disponibles sur Wikisource. Euh, la première édition de Babar est aussi dans le domaine public. Vous pouvez relire la première édition de Babar. Bien sûr, dans les 74 langues, il existe une Wikipédia en latin, donc vous pouvez même lire Cicéron euh, dans le texte à l'origine, et il y a les traductions anciennes qui sont dans le domaine public qu'on peut retrouver sur Wikisource, en français, ou en anglais, en allemand, peu importe, entre guillemets. Euh, voilà. Wikimedia Commons, du coup, comme je vous le disais, contient euh, 77 millions de fichiers, donc là on a plus de fichiers que d'articles Wikipédia, en même temps, c'est tellement plus facile de faire une photo, maintenant surtout avec les smartphones, que d'écrire un article de 10 pages sur l'histoire du communisme. Euh, ça contient aussi, comme je disais, donc, du coup, des images, des photos, du son, des vidéos, des fichiers 3D, euh, on trouve tout un tas de choses. Euh, contrairement aux autres projets où à chaque fois je vous ai indiqué le nombre de langues, parce que ça existe en plusieurs déclinaisons par langue, Wikimedia Commons, finalement, le langage, c'est le fichier lui-même, l'image, donc c'est un seul site multilingue. Euh, voilà, il existe on l'a vu sur la diapo juste avant tout un tas de projets différents que je ne vais pas avoir le temps malheureusement de détailler euh, donc pour tout ce qui l'heure qui vient on parlera uniquement maintenant de Wikipédia même si beaucoup des principes euh, sont communs et s'appliquent à tous les projets il y a une même philosophie qui est derrière plus concrètement, du coup, voilà les, la, quand je parle de philosophie, sur Wikipédia, on a sans doute une dizaine de milliers de pages d'aides, de règles, de guides pour un, comment contribuer, comment rédiger. Heureusement pour vous, il existe ce qu'on appelle les principes fondateurs. Vous avez juste besoin de connaître ces cinq principes fondateurs. Normalement, tous les milliers de règles qui existent sur Wikipédia découlent de ces principes. Ça vous fait gagner du temps. Après, c'est des principes qui ne sont pas forcément intuitifs, euh, qui peuvent aussi parfois sembler un peu euh, simplistes. Rappelez que Wikipédia est une encyclopédie en premier principe, euh, oui, merci, et alors Mais en fait, derrière ces principes, il y a tout un tas d'explications que je vais vous donner. Du coup, juste pour commencer, pour vous présenter du coup, les cinq diapos qui suivent. Le premier principe fondateur, c'est que Wikipédia est une encyclopédie. Le deuxième, c'est que Wikipédia vise au plus possible la neutralité de point de vue. Le troisième, c'est que c'est un site de partage qui est placé sous licence libre. Le quatrième, c'est que Wikipédia est un site collaboratif et participatif, avec des règles de savoir-vivre, du coup. Et le dernier principe, qui n'a pas de nom très fixe, d'ailleurs, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autres principes. C'est ce que je vous disais. Normalement, toutes les règles découlent de ce principe. C'est pour ça que souvent, on l'appelle euh, « n'hésitez pas, soyez audacieux, euh, n'hésitez pas à contribuer sur Wikipédia, sous-entendu. » Du coup, le premier principe fondateur, encyclopédie. C'est important parce que finalement ça va déterminer de ce qui est acceptable, on dit admissible sur Wikipédia, de ce qui ne l'est pas. Wikipédia a beau avoir déjà deux millions, plus de 2 millions d'articles, euh, tout ne peut pas y être ajouté pour autant. On crée 300 articles par jour, c'est pareil, c'est beaucoup, mais on ne peut pas tout faire pour autant. Euh, on reste sur ce qu'on appelle avec un qui est toujours un peu défini de façon floue, mais sur un, un caractère encyclopédique. Euh, ce qu'on peut tout de même dire, c'est que du coup, on détermine comment déterminer ce qui est encyclopédique ou pas. Souvent, on va se baser sur l'existence de sources externes à Wikipédia. Wikipédia, c'est pas l'endroit où euh, publier vos recherches originales. Vous pouvez faire une découverte qui vous vaudra peut-être dans quelques années le prix Nobel, la reconnaissance de vos pères. Euh, je suis très content pour vous si c'est le cas. Par contre, Wikipédia n'est pas le lieu de primo-publication de ce genre de recherche originale. Wikipédia, oui. Ça dépend. Ça, ça va dépendre parce que... Euh, alors déjà, souvent, quand quelqu'un en est arrivé à obtenir le prix Nobel, il a déjà eu toute une carrière derrière lui qui lui a valu euh, suffisamment de publications pour avoir un article. Parce que comme je disais, Wikipédia finalement c'est un miroir des connaissances existantes. Donc du coup, euh, si quelqu'un a une carrière qui lui a valu le prix Nobel, en général il a fait suffisamment de publications pour avoir déjà son article. Euh, ce qui nous facilite la vie, entre guillemets, on n'a pas besoin de le rédiger au dernier moment. Euh, mais il arrive parfois de temps en temps que les articles soient inexistants ou le plus souvent en fait qu'ils ne soient pas suffisamment complets. Effectivement, il y a la personne, et il y a les travaux derrière la personne qui peuvent euh, souvent va, euh, être l'occasion de euh, faire le ménage, améliorer l'article, voire de le créer. Voilà. Euh, donc du coup, oui, effectivement, on ne publie rien euh, de ce qu'on appelle les recherches originales, les travaux inédits sur Wikipédia. Ce n'est pas le lieu de primo publication, c'est toujours une synthèse de sources existantes. Et en plus, l'existence de ces sources, non seulement nous aide à faire une synthèse de la connaissance, mais en plus on va pouvoir euh, attribuer une part qui est proportionnelle à chacune des sources. Sur Wikipédia par exemple, vous allez trouver des mentions ici et là de la Terre est plate parce qu'il y a des sources, il y a des personnes notamment de l'autre côté de l'Atlantique qui pensent euh, à tort ou à raison, on ne juge pas, mais que la Terre est plate. Sur Wikipédia on va le mentionner, par contre très clairement, les, les sources qui vont parler de la Terre plate sont très minoritaires et sur Wikipédia, on va essayer de refléter cet état de fait et que le, les informations qui en parlent seront elles aussi forcément minoritaires. La plupart des sources disent que la Terre est ronde, forcément on, la plupart des, des, des textes et des articles de Wikipédia remonteront cette réalité. Mais les points de vue minoritaires sont pas euh, tant qu'ils sont pertinents et relativement bien sourcés, ils ont leur place. Là j'ai pris un exemple volontairement euh, trivial, mais sur des sujets qui sont plus polémiques, sur des sujets où en plus il n'y a pas forcément de, de réalité ou de, de vérité absolue. Euh, quand on est dans des sciences physiques, euh, c'est assez facile, mais quand on est sur les sciences humaines, forcément il y a toujours des débats et il n'y a pas quelqu'un qui détient une vérité absolue sur un sujet. C'est important justement de, de s'appuyer sur les sources et de les mettre ensemble. C'est un principe qui est d'ailleurs très ancien, on parlait tout à l'heure de France Culture, euh, qui est, euh, il y a une émission, Ah pas sur France Culture, c'est sur France Inter, l'émission sur les épaules de Darwin. En fait, c'est un concept qui est très ancien, de synthèse de la connaissance. Euh, c'est un texte qu'on retrouve déjà, une idée qu'on retrouve déjà chez les textes latins. C'est de, voilà, de se reposer sur les idées des géants, sur, sur nos prédécesseurs qui ont déjà fait souvent tout un tas de travail de synthèse de la connaissance et finalement chacun après euh, la citation complète d'ailleurs est nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants mais ça nous permet de voir plus loin d'avoir une meilleure vision d'ensemble d'aller chacun apporter sa petite pierre à l'édifice et ça c'est un esprit qui, euh, qui correspond bien à la fonction dont, dont Wikipédia fonctionne et à ce principe d'encyclopédicité c'est vraiment par petits pas qu'on va euh, avancer vers un meilleur savoir, une meilleure connaissance. Euh, voilà. Et puis, du coup, je ne l'ai pas rappelé, mais l'encyclopédie, c'est aussi un ouvrage qui est à vocation universelle. Des encyclopédies spécialisées, il en existe des nombreuses, certaines très bien d'ailleurs, qui peuvent elles-mêmes servir de source pour Wikipédia. Mais Wikipédia, lui, est une encyclopédie généraliste à visée universelle. Le deuxième principe fondateur, c'est le principe de neutralité. La neutralité est, euh, comme diraient certains, un sport de combat. C'est toujours un objectif qu'on essaie d'atteindre et on fait tout notre possible pour être le plus neutre possible sur Wikipédia. Pour autant, on est bien conscient que ce n'est pas toujours facile. Là encore, on imagine sur des sujets polémiques ou sur des sujets sciences humaines où il peut toujours y avoir plusieurs points de vue, où la réalité n'est pas figée. Il y a toujours une négociation des savoirs finalement. Euh... L'idée, tout de même, c'est de présenter tous les points de vue qui existent sur un sujet. C'est bien d'ailleurs, en fait, en partie l'étymologie qu'on retrouve dans le mot « encyclopédie », c'est bien « cycle », faire le tour d'un sujet euh, pour présenter tous les points de vue. Euh, quoi qu'une personne individuelle pense d'un sujet, nous, sur Wikipédia, on va être justement aussi avec une communauté de nombreuses personnes pour chacun euh, bâtir le meilleur article possible, y compris, du coup, c'était l'exemple de la Terre plate que j'avais tout à l'heure, de même des sujets un peu minoritaires, euh, à partir du moment où ils ont été donnés par euh, des, sources, euh, des sources académiques ou des sources pertinentes, ou quelque chose même, entre guillemets, quelque chose de faux, mais qui a beaucoup fait parler, Wikipédia, c'est aussi un lieu pour combattre les fake news, finalement, quelque part. Euh, mais du coup, pour combattre une fake news, bah, il faut bien un sujet sur ce sujet. Voilà, donc les théories du complot les plus courantes sont sur Wikipédia. On peut penser, par exemple, à euh, la théorie du complot sur l'alunissage, la, tout un tas de personnes ont fait des documentaires et des publications très nombreuses sur le fait qu'on ne devait jamais atterrir sur la Lune. Euh, ça a été complètement démenti après, déconstruit même, euh, mais c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné sur Wikipédia, dans un objectif de neutralité, justement. Euh, et enfin, la neutralité, ça passe aussi par de la contextualisation, l'attribution des points de vue aux différentes personnes. C'est pas la même chose de dire, euh, je pense que X est vrai. Enfin, tel fait X euh, concerne la physique. Et si c'est par un prix Nobel de physique ou si c'est fait par un professeur de, de médecine, pas, vous imaginez bien que c'est pas du tout la même répercussion. Donc c'est pour ça que c'est important d'attribuer. Le prix Nobel de physique dit que la physique marche comme ça. Une personne qui a beaucoup publié sur le sujet, qui passe à la télé régulièrement, mais qui n'est pas du tout spécialiste du sujet, pense ça. Ben vous, forcément, nous, vous donne les deux points de vue, proportionnellement de chaque intérêt aussi, euh, mais vous, on imagine bien que le lecteur va tendance à avoir croire euh, le spécialiste d'un sujet. Voilà. Et du coup, toujours sourcer, attribuer... Euh, euh, Ce n'est pas, pas suffisant d'affirmer un fait sur Wikipédia. À chaque fois, on, on se repose sur des sources, les fameuses notes de bas de page avec les petits numéros où euh, on, on permet aussi de, de euh, retrouver la traçabilité de l'information pour que chacun puisse aussi vérifier par lui-même, euh, prendre le recul par rapport aux informations. Le troisième principe fondateur est un principe que je vais passer assez rapidement. Euh, mais qui est importante quand même de mentionner, c'est que Wikipédia euh, est fait dans un but de partage, partage de la connaissance, partage des informations, et euh, l'idée c'est de mettre le moins d'obstacles possible à ce partage de la connaissance, et il se trouve que malheureusement, le copyright, le droit d'auteur, est souvent un obstacle à la connaissance. Vous ne pouvez pas, il y a beaucoup de livres de manuels où c'est écrit, ne photocopiez pas, hein, se protéger par le droit d'auteur, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs pour des personnes qui en vivent, hein, il serait hors de question qu'ils ne soient pas payés pour leur travail. Mais sur Wikipédia, on a décidé de prendre le contre-pied total de ça dès le début. On est bénévole et finalement, comme on donne de l'argent ou du temps à la Croix-Rouge, ben nous, on donne du temps et de la connaissance à Wikipédia. Donc c'est vraiment un don désintéressé. Et le cadre juridique qui permet cela se trouve être les licences libres. Euh, très exactement, la licence libre de, qui a été choisie par Wikipédia, euh, actuellement, c'est la licence Creative Commons paternité partage des conditions initiales à l'identique 3.0, c'est juste la version euh, qu'on souvent en résume en CC BY SA ce que ça veut dire concrètement c'est que ça autorise chacun à créer, copier, modifier et distribuer le contenu euh, ça veut dire en fait que dans un mode de droit d'auteur classique, en fait si je devais prendre un article, modifier une phrase techniquement il faudrait que je demande l'autorisation de l'auteur à chaque fois vous imaginez bien que si on est 19 000 personnes, on ne peut pas chacun demander aux 18 999 000 autres à chaque fois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a une licence qui nous autorise a priori, euh, en amont, à recréer, remodifier les articles de, des autres. Euh, les deux conditions qui vont avec, c'est de conserver la même licence. Une fois que c'est libre, ça doit rester libre. Et de créditer l'auteur. Si vous copiez Wikipédia, vous en avez tout à fait le droit. Par contre, vous devez dire que ça vient de Wikipédia. C'est une obligation morale assez basique, mais qui est rappelée par cette licence juridique. Et juste pour information, ça c'est la licence actuelle, Moi, au tout début de Wikipédia, on avait une autre licence qui s'appelle GNU, GFDL, qui était la licence historique. Voilà. Le quatrième principe fondateur, c'est que c'est un site collaboratif et participatif. Ce qui veut dire qu'il y a une communauté de gens, il y a même des vrais gens derrière, pas, la connaissance n'est pas émergée hein, toute seule, magiquement. Du coup, ça veut dire qu'il il y a tout un, tout un tas de règles de, de, de savoir vivre et de vivre ensemble. Euh, le fait de toujours assumer la bonne foi de ses contradicteurs, de toujours essayer de négocier la façon dont les choses sont faites, de pas se dire euh, « non, mais ce point de vue est complètement stupide, tu as des sources, mais c'est complètement faux ». Non, sur Wikipédia, il y a une place, il ne faut pas abuser de cette place, il faut trouver la bonne façon de faire, mais il faut toujours assumer la bonne foi que d'autres personnes viennent sans doute aussi dans un but euh, d'améliorer de, de, de, la connaissance. Et du coup, il y a toute une négociation, des compromis parfois à trouver euh, sous forme de consensus et de discussion. Ce qui n'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire au passage. Surtout sur des sujets polémiques, vous pouvez l'imaginer. Et enfin, donc, du coup, comme je vous le disais, le cinquième principe fondateur, c'est qu'il n'y a pas d'autres règles fixes. Ça, c'est les règles qui ont été éditées il y a 5 ans, euh, il y a 20 euh, ans, excusez-moi, et qui sont toujours vraies aujourd'hui et qui, a priori, le seront éternellement, euh, je l'espère en tout cas, et que du coup, vous pouvez ne pas hésiter sur Wikipédia, vous pouvez innover si un article n'existe pas, vous pouvez, vous avez, et que ça respecte les quatre principes précédents, évidemment. vous pouvez euh, essayer, créer un nouvel article, euh, c'est un principe d'ouverture, parce que Wikipédia marche aussi grâce à sa masse critique de contributeurs, si on fermait l'accès à la contribution, la masse critique disparaîtrait, et par effet de boule de neige, Wikipédia hein, se porterait hein, sans doute très mal après, donc c'est un principe d'ouverture, et ça va aussi avec une, un côté technique que Wikipédia, finalement, est relativement incassable. Vous pouvez essayer, entre guillemets, de... Enfin, non, il ne faut pas, mais euh, en théorie, vous pourriez essayer de casser Wikipédia et vous n'y arriveriez pas parce qu'il euh, y a tout un tas de systèmes de secours qui sont mis en place pour permettre d'éviter de perdre les contenus. Il y a des copies, il y a des dizaines de copies, il y a des serveurs qui seront dans etc., etc. Euh, si demain, euh, la moitié de l'hémisphère euh, disparaissait, Wikipédia continuerait à exister. Si demain, la planète Terre disparaîtrait, Wikipédia continuerait aussi à exister, parce qu'une des copies se trouve être sur la Lune, donc il n'y a pas de problème. Euh, et puis même si vous supprimez tout le contenu d'un article par erreur, ce qui arrive malheureusement assez souvent, on a des moyens de revenir à la, en, en un clic et en quelques secondes à la version précédente. Du coup, ça fait que c'est aussi un système qui est performant et résistant, euh, même en fait aux erreurs euh, involontaires. Il y a forcément des personnes malveillantes, assez souvent, qui essayent de casser Wikipédia, mais, euh, mais ça ne marche pas. Oui c'est un projet d'envoyer un disque dur avec une copie de Wikipédia sur la Lune, Réellement. Je ne suis pas sûr que ça soit très utile dans la vraie vie, mais c'est un vrai projet. Oui, le, le jour où euh, effectivement il y a, y a un problème et qu'on a besoin d'aller chercher sur la Lune, c'est effectivement très mauvais signe et à mon avis il resterait sans doute plus grand monde pour aller chercher sur la Lune, effectivement. Mais c'est juste pour moi, enfin c'était une anecdote, presque une blague, pour vous montrer qu'on a vraiment un système enfin euh, qui est entre guillemets un incassable. Ça arrive qu'il y a des gens qui essaient d'utiliser Wikipédia comme une, bah, une plateforme de publication classique et qui essaient de faire un, de donner un point indu ou de faire passer des fausses informations sur Wikipédia. Ça arrive souvent, c'est pas que les journalistes, c'est même souvent pas des journalistes d'ailleurs, c'est plutôt des gens qui sont dans des mouvances extrêmes, des gens qui sont dans du marketing promotionnel, etc. Il y a des gens qui essaient régulièrement, et très régulièrement, ça, ça ne marche pas, et très régulièrement, c'est repéré, euh, bloqué et évacuer souvent assez rapidement les, les, enfin, les, les problèmes les plus courants en fait restent moins d'une minute sur Wikipédia. Les, sur des articles très vus, c'est très rapide. Inversement, il n'arrive que sur des sujets moins connus, ça dure parfois plusieurs années avant qu'on repère des, des erreurs, mais c'est souvent des erreurs plus mineures et sur des sujets moins connus. Euh, du coup, on a beaucoup parlé en filigrane de la communauté. Et il y a eu une question dans la salle. Et ben voilà, la diapo qui répond à qui est la communauté, qui sont-ils. Comme titraient certains journaux, qui sont-ils, quels sont leurs réseaux. Euh, la communauté, comme je l'ai dit, pour la Wikipédia en français, c'est 19 000 personnes. Pour les, deux, les 320 langues, c'est des milliers et des milliers de personnes. C'est... Toujours difficile de compter le nombre de personnes, parce que comme je disais, parfois c'est une personne qui est passée il y a, euh, il y a 10 ans, qui a, fait, qui a changé une virgule et qui n'est jamais revenue. Donc si on comptait toutes les personnes qui ont au moins une fois créé une chose sur Wikipédia, on aurait plusieurs millions de personnes. Si on compte les gens qui ont été un peu actifs, une chose tous les, euh, au moins une chose qui a été faite, une action dans les 30 derniers jours, comme je disais sur la Wikipédia en français, c'est plus que 19 000, et ceux qui sont très actifs... Ce qu'on fait, dit, euh, plus de 100 modifications dans les 30 derniers jours, là on n'est plus que sur une centaine de personnes, on a un noyau dur de, entre guillemets, contributeurs superactifs. Et en fait, c'est une règle qu'on retrouve d'ailleurs en sociologie dans la plupart des communautés, que ce soit une association de quartier, que ce soit euh, les membres de l'ONU, que ce soit Wikipédia ou autre. Euh, c'est une règle qu'on appelle le 99.1, c'est-à-dire qu'il y a 90% qui euh, sont assez passifs, font des choses de temps en temps, mais pas plus que ça. 9% de plus actifs et puis il y a toujours 1% d'hyperactifs. Et donc c'est d'autant plus vrai sur Wikipédia. Euh, et qui sont les gens qui composent cette communauté Alors c'est une communauté qui est très diverse, au moins en termes de linguistique, comme je l'ai dit, euh, on parle au moins 323 langues différentes ce qui est déjà pas mal, collectivement, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui soit capable à elle seule. Euh, par contre, et ça c'est un problème d'ailleurs pour Wikipédia et pour sa représentativité, parce que tout à l'heure je parlais de neutralité point de vue, euh, même si une personne fait le plus d'efforts possible pour être neutre, en fait la neutralité souvent s'obtient quand plusieurs personnes confrontent leur point de vue, et donc du coup si les personnes ne sont pas assez diverses, représentatives de tous les points de vue, ça peut aussi se ressentir dans Wikipédia. Et en l'occurrence, on a un gros biais euh, masculin, 80% des contributeurs, sont, enfin des personnes qui contribuent sont des contributeurs, pour 20% de contributrices à peu près. On a aussi un biais dans l'âge, euh, la plupart des personnes sont entre 20 et 30 ans, le pic principal, et après il y a un certain nombre de personnes qui ont 60 ans et plus, en fait, vous comprenez très bien que ce sont les personnes qui ont du temps à consacrer à Wikipédia. Donc que ce soit avant la trentaine ou après 60 ans, à l'âge de la retraite, c'est ça qui explique aussi cette répartition par rapport à l'âge. C'est beaucoup de personnes du monde occidental, occidental de façon assez large, Europe, Amérique, Australie et Japon aussi. Euh, mais voilà, du coup, on a des pans entiers de la culture africaine qui sont peu, voire pas du tout, en tout cas mal représentés sur Wikipédia. Euh, toutes les langues de culture orale, ce genre de choses, évidemment, c'est encore plus compliqué. Euh, et c'est plutôt des personnes qui ont, fait beaucoup, enfin, qui ont fait des études, voire beaucoup d'études, études supérieures et plus, bac plus 5, etc. Euh, là, c'est sans doute une appétence et aussi sans doute une habitude aussi à traiter de synthèse de la connaissance. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Euh, et donc, euh, bah, pour aimer faire ça pendant plusieurs années sur Wikipédia, si on a l'habitude, c'est plus simple. Si je peux me oui. Quand même, pour ajouter une notion positive, il faut quand même dire que les outils Wikimédia offrent à tout type de communauté linguistique les possibilités de s'exprimer. Oui. Tu as parlé tout à l'heure au début de ton intervention de la communauté Corse, de etc. Il euh, y, y a des langues rares qui se trouvent dans... Oui, tout à fait. Alors, déjà pour une note beaucoup plus positive que ça, c'est que c'est quelque chose qui évolue. De plus en plus, il y a des femmes qui se coordonnent pour contribuer sur Wikipédia. Euh, de plus en plus, on essaye de toucher, euh, notamment en Afrique, euh, notamment l'Afrique francophone, entre guillemets, euh, sans refaire le jeu de la colonisation, mais en, en tant que Français, on, est, euh, on peut les aider. Il euh, y a beaucoup d'initiatives, de, de projets, euh, pour les cas les plus extrêmes d'ailleurs, dans certains pays africains. Je sais qu'il y a des ordinateurs qui ont été envoyés parce que, pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à Internet on les aide à se coordonner, on fait des visios, avant même d'ailleurs la pandémie, on faisait des visios pour s'auto-former, nous leur apprendre comment utiliser mieux les outils, et puis eux aussi pour nous apprendre leur culture locale qui était très intéressante. Oui, alors Excellente question, alors c'est très variable, c'est très variable, il n'y a pas de règle globale, euh, en plus il y a différentes façons de consulter Wikipédia on sait que de façon globale euh, mondiale à peu près une consultation sur deux se fait depuis un mobile ça c'est voilà, au niveau mondial par contre on sait qu'en Afrique euh, là c'est presque dans, dans certains pays c'est presque 90-100% des consultations qui se font depuis un mobile c'est aussi quelque chose qui est dans leur culture beaucoup plus euh, Voilà, on avait euh, les forfaits internet etc qui leur permettaient euh, plus facilement d'accéder après, il y a des pays qui... Euh, euh, par exemple, je parlais du Japon. On a très très peu de lecteurs au Japon. Pour une raison qui n'est pas totalement élucidée, d'ailleurs. Euh, il y a des pays où il y a beaucoup moins de lecteurs. Euh, et voilà, entre l'Europe, euh, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, et même au sein même de ces continents, il y a des variations qui sont très fortes. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait... Euh, sur le point fort de Wikipédia de la diversité linguistique, on sait que par contre, euh, en, dans tout ce qui est pays basque, il y a une très très forte consommation de Wikipédia, euh, beaucoup plus que ce... Et du coup, il n'y a pas de corrélation entre lecteurs et contributeurs, en tout cas. Euh, Fabrice, tu as une autre question Une remarque sur le fait qu'il y a une amélioration en ce moment dans les outils le Wikipédia, sur la place, au phare, avec les projets. Oui, tout à fait. Euh, il y a même... Pff, alors, c'est un sujet qui est tellement... Euh, qui est tellement important et urgent qu'il y a même des, des, des centaines d'initiatives euh, autour d'améliorer, euh, euh, déjà faciliter pour les femmes de contribuer, mais aussi améliorer les contenus. Donc euh, notamment sur la sphère francophone, on a un projet qui s'appelle les 100 pages, qui font un travail euh, admirable, euh, nécessaire, et qui a permis... Parce que du coup, le biais dans les contributeurs se retrouve aussi dans les articles, dans les biographies. Et se trouverait d'ailleurs, euh, si vous regardez Universalis ou Britannica, qu'on prenait comme point de référence tout à l'heure, il y a aussi euh, le même biais. Euh, et du coup, sur la Wikipédia en français, on est quand même passé de 15 à 20 de biographies qui concernent des femmes, si je me souviens bien, et en grande partie grâce à ce genre d'initiatives, comme le fait les 100 pages, par exemple. Mais il y a aussi des initiatives plus particulières sur euh, euh, les femmes et l'université, par exemple, toutes les universitaires. Euh, on parlait des prix Nobel. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il euh, y a souvent ce qu'on appelle la, le troisième place en prix Nobel. C'est-à-dire qu'on attribue à une équipe et on attribue souvent au, au directeur, parce que souvent maintenant, en fait, ce n'est plus le travail d'une personne seule. Et souvent, en fait, la troisième place, en fait, c'est une femme, c'est une personne qui, bah, si elle avait pu, elle aurait eu le prix Nobel. Euh, mais en fait, elle ne l'a pas eu et elle mériterait. Et du coup, parfois, la personne n'a pas le prix Nobel, mais parce qu'elle était un membre important d'une équipe qui, a, elle, a eu le prix Nobel, euh, on lui crée son article. Ça, c'est le genre de, pré, de, de choses qu'on. On essaye de faire attention et d'améliorer la situation. Parce qu'on le reconnaît tout de même, c'est un problème. Euh, voilà. Toujours autour de la, dutilité, de la communauté. Euh, comme je disais, c'est des milliers de personnes et qui sont bénévoles, c'est important de le rappeler. Sur Wikipédia, on, comme je disais tout à l'heure, avec l'analogie de la Croix-Rouge, on fait un don de connaissance. Il euh, n'y a personne qui est payé sur Wikipédia. Sauf quelques personnes comme moi en l'occurrence, puisque moi, dans le cadre de ma résidence, je suis en partie payé pour être sur Wikipédia. Mais moi, je suis 1 sur euh, 20 000 personnes, euh, je ne suis pas représentatif pour le coup. Euh... Après, chaque personne, vu qu'elle est bénévole justement, c'est vraiment selon sa « bonne volonté euh, », chacun peut s'impliquer en fonction de, du temps qu'il a de disponible. Il n'y a pas d'obligation d'efficacité sur Wikipédia, justement. Il n'y a pas d'obligation de, de, de compte-rendu, de, de faire... Ah, il faut créer 10 articles dans la semaine, sinon tu n'as plus le droit de contribuer sur Wikipédia. Non, non, au contraire. À la limite, on préfère... D'ailleurs, Wikipédia, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Vaut mieux en faire peu, mais souvent. Revenir régulièrement, suivre l'activité d'un sujet, se tenir au courant des dernières publications pour enrichir l'article. Petit à petit, et même si vous passez une fois tous les six mois, il bah n'y euh, a pas de petit gestes, ça compte quand même sur Wikipédia. Euh, inversement, il y a des gens qui sont, entre guillemets, euh, passionnés et qui rédigent des dizaines d'articles tous les jours, euh, qui ont le temps et les connaissances et, les, et toutes les références d'ailleurs dans leur propre bibliothèque pour pouvoir contribuer et s'impliquer beaucoup. Oui techniquement possible euh, souvent pas une bonne idée pour autant alors en plus ça dépend parce que euh, moi par exemple j'ai jamais rien d'écrit très important qui mériterait de euh, que je me cite moi même en tout cas rien qui me vienne naturellement à l'esprit après si c'est euh, quelqu'un qui est prix nobel pour euh, garder sur cet exemple extrême et qui veut euh, ajouter un de ses travaux sur l'article correspondant où c'est pertinent sur wikipédia en théorie il peut. Bien sûr. Euh, mais je reparle dans les diapos d'après, justement, sur euh, comment Wikipédia et Université peuvent collaborer. Euh, mais oui, en théorie, c'est possible, du coup, pour répondre brièvement. Euh, et du coup, aussi, chacun peut s'impliquer, entre guillemets, comme il veut sur Wikipédia. Euh, vous pouvez rédiger du texte, vous pouvez corriger les textes existants, vous pouvez ne pas du tout toucher au texte, finalement, et ne faire que ajouter des illustrations. Euh, vous pouvez contribuer... Euh, sur un seul ou deux articles, un petit sujet très restreint, ou au contraire, contribuer sur beaucoup d'articles sur un sujet euh, vaste, ou même ne pas contribuer sur un sujet particulier, contribuer un petit peu, entre guillemets, au hasard. Vous allez voir un article et vous dites « Ah oui, tiens, euh, ça je peux aider euh, ». Chacun, finalement, peut endosser un rôle euh, comme il veut. Il n'y a pas de structure, de hiérarchie dans la communauté. Euh, chacun, euh, un matin, va se dire euh, « ah je viens de lire ça dans ma revue de presse euh, sur telle publication, euh, je viens de passer dans la rue et de voir le nom de la rue, je ne sais pas qui c'est, je vois l'article et je me dis, ah tiens, ça mériterait d'être amélioré. Il euh, n'y a, a absolument aucune obligation. Et d'ailleurs, si pour, pour votre propre personne et euh, santé mentale, d'ailleurs, vous ne mettez pas d'obligation encore moins là-dessus. Voilà. Euh... Du coup, il doit me manquer une diapo sur la communauté, mais je pense que j'ai dit l'essentiel pour autant. Et du coup, les... Oui Ah oui, allez-y, monsieur. Ah C'était en partie ça qui manquait sur ma diapo. Oui, euh, du coup, oui, c'est un système ouvert où tout le monde, normalement, peut contribuer. Je mets bien un normalement et du conditionnel parce qu'en en fait, le système, la porte est ouverte à chacun pour rentrer. Par contre, s'il se passe un problème avec un contributeur qui fait quelque chose qui ne correspond pas aux règles que j'ai dictées ou qui ne va pas, euh, bah, du coup, la porte euh, va être refermée. Et c'est là où j'ai oublié une diapo dans la communauté c'est qu'il n'y a pas de rôle fixe. Chacun peut faire finalement un peu ce qu'il veut, mais il y a quelques personnes qui ont des droits particuliers qui permettent, dans des cas extrêmes et assez rares, Dieu merci, euh, soit de bloquer une personne, soit de ce qu'on appelle protéger, c'est-à-dire figer un article dans une version client spécifique pour qu'il qu qu ne soit plus modifié. Un un pour une durée euh, temporaire, une durée déterminée, mais oui. Vous imaginez bien, par exemple, toutes les personnes qui sont plus ou moins officiellement, d'ailleurs, euh, candidats pour l'élection présidentielle, ce sont des sujets très polémiques en ce moment, et donc ceux-là, par exemple, sont protégés pour six mois, parce que on imagine bien que pendant six mois, ça va être compliqué. Après, il y a différents degrés de, de protection et de blocage. C'est à la fois limité dans la durée, et c'est limité aussi dans son champ d'application et qui peut faire quoi. Hum, et du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la diapo qui manquait hum, Décidément, désolé pour les problèmes techniques aujourd'hui. Hum, et du coup oui c'est une communauté qui s'autogère aussi. C'est vraiment parce qu'il y a une masse critique et qu'il y a suffisamment de personnes, on se surveille un peu tous les, les uns les autres, ou en tout cas on surveille tous les articles, et euh, en particulier sur des sujets très d'actualité ou très sensibles, il y a toujours quelqu'un qui va vérifier et permettre de, de repérer les erreurs en tout cas les plus flagrantes rapidement. Euh... Oui Alors ça par contre aussi, c'est un terrain où finalement Wikipédia ne va pas s'engager. Euh, Wikipédia ne prétend absolument pas euh, détenir la vérité. On est sur une idée de projet déjà toujours en éternelle, perpétuelle construction. Euh, même sur des personnes qui sont mortes il y a 2000 ans, parfois on fait des découvertes archéologiques qui chamboulent tout ce qu'on découvre. Et donc il y a même des choses, il euh, y, y a toujours mille fois sur l'ouvrage, il faut revenir. Euh, et Wikipédia, de la façon même si on avait le temps et toutes les sources disponibles pour faire la meilleure synthèse au monde possible, en fait, finalement, une synthèse des connaissances n'est jamais forcément la vérité absolue métaphysique, c'est toujours plutôt sur la véracité. Ce qu'on en dit vient de telle source, et après, est-ce que la source est vraie ou pas, ça ne nous engage pas, finalement, on ne juge pas. Du coup, s'il existe une source, et qu'elle est relativement crédible et pertinente, elle sera mentionnée, par contre, si c'est une source unique qui s'oppose à un consensus établi. J'arrête de vous poser oui. question, voir. voir on en a... Oui, sinon, le mieux, finalement, c'est de, de voir. Euh, effectivement, Wikipédia est un site euh, en libre consultation, n'hésitez pas. Euh, du coup, euh, puisque d'ailleurs, dans le cadre de ma résidence, je suis à l'université, c'est aussi intéressant pour conclure de s'interroger sur les rapports entre Wikipédia et l'université. Euh, d'abord parce que historiquement Wikipédia a fait l'objet de nombreuses critiques de très nombreuses critiques d'ailleurs dans les années euh, 2005-2008 à peu près euh, Wikipédia était encore totalement inconnue n'avait pas forcément fait ses preuves entre guillemets et il y avait des critiques assez violentes et assez tranchées, assez manichéennes et les premières critiques d'ailleurs étaient des critiques euh, absolues sur le système même de Wikipédia qui ne pouvait pas fonctionner. Euh, le, pour tout un tas de personnes, Wikipédia, c'était une idée... Euh, certains même disaient, c'est une très belle idée en théorie, mais en pratique, ça ne peut pas marcher. Euh, voilà. Euh, plus d'une dizaine d'années plus tard, euh, Wikipédia est toujours pas parfait, ne sera jamais parfait. D'ailleurs, c'est un, un, un défaut que l'on reconnaît facilement. Par contre, le fonctionnement lui-même, a priori, plutôt une bonne idée de fonctionnement, les principes fondateurs, les règles qu'on a éditées, sont normalement, euh, assez, si elles sont bien respectées, euh, elles le sont globalement, euh, fait que le système fonctionne, euh, et fonctionne plutôt bien, euh, sur certains points, peut-être moins sur d'autres, on peut en discuter, mais globalement ça fonctionne. Et après, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur des contenus en particulier, et ça, en fait, entre guillemets, c'est des critiques qui sont un peu faciles, parce que sur 2,4 millions d'articles, oui, forcément, il y a toujours un instant T, un ou deux articles où vous pouvez tomber, où il y a des manques, où il y a des erreurs parfois, où il y a des, des choses qui sont améliorables, etc. Euh, et c'est finalement une fort mauvaise critique, parce que vu que le système est dynamique et s'autocorrige, euh, les wikipédiens, au final, émet beaucoup les, les, les critiques très précises sur certains articles. On avait parfois des éditoriaux complets sur l'article sur tel sujet, euh, oublie telle source, ne mentionne pas ça. Et les Wikipédiens qui lisaient cet article euh, prenaient leur ordi et quelques minutes, quelques secondes plus tard, corrigeaient, rajoutaient la source manquante, si elle était effectivement pertinente. Il suffit pas de, de critiquer Wikipédia pour qu'on l'ajoute, mais euh, c'est un système en pleine évolution qui s'autocorrige lui-même en fait finalement beaucoup. Euh, une petite anecdote qui me fait toujours rire sur le sujet, c'est euh, le magazine, euh, non, euh, le journal quotidien euh, Sud-Ouest, qui a dit un jour dans un article C'est une honte, c'est un scandale, le maire de la commune euh, X, j'ai oublié le nom de la commune exacte, est faux dans Wikipédia. Oh là là, branle-bas de combat, catastrophe, fin du monde occidental, presque pour certains, Wikipédia a tort. Euh, les bons wikipédiens, de façon fort placide, ont lu l'article euh, du journaliste, ont lu l'article wikipédien, ont vérifié l'information, se sont rendus compte que, effectivement, ça ne collait pas, il y a une erreur, et ont cherché la source. Parce que, comme je le dis, sur Wikipédia, normalement, tout est sourcé. Et d'où venait la source qui indiquait le mauvais maire du journal Sud-Ouest et donc ça a été vu, on a compris d'où venait l'erreur et on a corrigé avec une source ministère de l'Intérieur qui sur les élections municipales est plus crédible et euh, du coup en cinq minutes, en un peu plus peut-être quelques jours, le temps de tout le processus sur Wikipédia s'était plié, ça a été corrigé. La source originelle du Sud-Ouest, elle, est toujours fausse dans les archives de Sud-Ouest. On peut toujours consulter en ligne, parce que c'est un article dont la version est disponible en ligne, l'erreur de Sud-Ouest, qui est critiquée par Sud-Ouest elle-même. Donc du coup, les critiques euh, sur Wikipédia, on, finalement, on les aime plutôt bien, on les entend. C'est un système qui est adaptatif, qui est relativement souple et qui peut corriger certaines choses, et notamment toutes les, toutes les critiques qui concernent des contenus en particulier, euh, bah on les prend avec, euh, avec une certaine bonhomie et on, on, on fait feu de tout bois, finalement, pour améliorer l'encyclopédie. Euh, parmi les critiques sur le système, par contre, j'ai oublié d'en reparler, il y a toutes les critiques de problèmes de, de biais et les biais de, de, les biais de genre dont on a parlé par rapport à la communauté ou des biais de sujets qui seraient, dans un ensemble, maltraités. Et ça, va, par contre, c'est quelque chose qui est plus difficile à adresser. On essaie de monter des projets, certains contributeurs essaient de se coordonner. Euh, et c'est là qu'on peut faire un lien avec l'université. C'est que parfois, euh, sur un sujet très précis, on se rend compte qu'il y a peu de sources facilement disponibles en ligne, par exemple. Et donc, on, on essaye de voir si des sources papier sont disponibles quelque part. Et on essaye d'aller à plusieurs en bibliothèque, se faire une journée de contribution sur Wikipédia comme ça, ça n'a pas forcément l'air sexy, mais euh, entre Wikipédia, on s'amuse parfois à, à faire ce genre de choses. Euh, D'ailleurs, dans le cadre de ma résidence, j'essaierai d'en organiser plusieurs sur certains sujets spécifiques. Euh, voilà, et donc, au-delà de la critique euh, qui venait d'un monde universitaire qui se sentait peut-être mis en concurrence, alors que, comme je le dis, au contraire, euh, les ressources universitaires peuvent nourrir Wikipédia, euh, ben voilà Wikipédia pour l'université ça peut être une opportunité, c'est une opportunité, opportunité d'ailleurs c'est pas une possibilité, j'en suis persuadé personnellement euh, et c'est une opportunité à plusieurs titres parce que c'est une opportunité pour euh, vulgariser des connaissances euh, il y a des doctorants qui font des très bons sujets, des doctorats d'ailleurs et même au-delà, professeurs recherche qui vont très loin dans des domaines et c'est très méritoire, c'est très utile c'est essentiel même d'ailleurs pour l'avancement de la connaissance par contre, euh, il faut aussi savoir vulgariser ces connaissances, savoir les diffuser, les expliquer à d'autres, euh, ne serait-ce que parfois pour justifier les budgets, euh, mais aussi pour que d'autres, euh, dans un domaine un peu différent, se disent « Ah oui, mais la méthode que vous avez appliquée pour euh, le comptage des protons dans un, dans un processus physique, en fait, je peux utiliser le même genre d'algorithme pour euh, traiter des images ou euh, pour en sociologie. » Et ça arrive assez souvent d'ailleurs que des inventions se fassent un peu par hasard par comparaison avec d'autres champs de connaissances. Euh, par contre, si la connaissance est euh, dans un langage même, avec un jargon qui fait que ce n'est pas compréhensible, bah, ça ne permet pas cette porosité et cet enrichissement mutuel. Donc le, la vulgarisation, c'est quelque chose qui est une mission, qui n'est pas nouvelle hein, d'ailleurs pour les universités, mais Wikipédia est finalement la plateforme parfaite où faire ce genre de choses. Euh, D'autant plus que c'est là où les gens consultent souvent. Et du coup, Wikipédia, c'est aussi une opportunité en termes de diffusion, de valorisation des choses qui ont été faites par les chercheurs. Euh, monsieur tout à l'heure disait euh, se citer soi-même si on est chercheur, pourquoi pas Mais on peut aussi, euh, voilà, dans une bibliothèque universitaire, si on, on, on accueille par exemple toutes les publications, les thèses d'un domaine, si on se rend compte que sur Wikipédia, ces domaines-là sont maltraités, ça peut être... En partie, le job de, de personnes en bibliothèque ou de, de personnes en, en, en, en charge de communication, de vulgarisation, c'est des postes qui sont plus non plus courants d'ailleurs, bah, voilà, de dire euh, on a de très bonnes connaissances, on est une bibliothèque qui est spécialiste de tel ou tel sujet, autant en profiter pour faire partager ses euh, connaissances sur Wikipédia. Et au passage, d'ailleurs, euh, bah, voilà, c'est un objectif de valorisation, de se, dire que, bah, de se faire reconnaître... Euh, par d'autres personnes et même à l'international puisque Wikipédia est multilingue euh, comme étant un, un, un lieu où on a beaucoup de connaissances sur tel ou tel sujet, euh, un domaine de compétences ou voire d'excellence. Euh, donc voilà beaucoup d'opportunités. là, je donne quelques exemples euh, parmi d'autres. Euh, je pourrais y passer encore beaucoup plus de temps. Euh, pour revenir, du coup, deux dernières diapos sur les critiques et les opportunités, euh, souvent en fait les critiques, elles reviennent à une question qui est qui est légitime pour écrire le savoir, pour diffuser le savoir aussi, mais souvent même c'est l'écriture elle-même qui pose question. Et ça, c'est un éternel débat, et dans lequel, comme je disais, Wikipédia rentre pas, qui oscille toujours entre euh, un élitisme, parfois un peu même autoritaire, où euh, il y a des gardiens du temple qui sont peu nombreux, qui sont les seuls à pouvoir dire une certaine vérité académique, et inversement, une position qui est parfois un peu trop extrême, inverse, de dire que n'importe qui pour écrire, euh, il y a une démocratie absolue du savoir, et qui n'est pas forcément vrai non plus d'ailleurs. C'était la question de monsieur tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut écrire sur Wikipédia Oui, mais par contre, l'expérience montre que certains ont des intentions malveillantes. Certains, d'ailleurs, parfois avec des intentions bienveillantes, n'ont pas forcément les capacités euh, cognitives et de retranscrire, de synthèse, pour faire un bon résumé d'un sujet. Euh, C'est là aussi les experts ont toute leur place sur Wikipédia parce qu'ils connaissent bien le sujet et l'état de recherche, parce que, comme je disais, la recherche évolue tout le temps quelqu'un qui est de bonne volonté, mais par exemple qui prendrait un ouvrage qui a été écrit il y a 10, 20 ans, 100 ans sur un sujet. Euh, vous imaginez bien que la physique, ou même l'histoire d'ailleurs, ne ressemble plus du tout maintenant à ce qu'elle ressemblait il y a 100 ans. Euh, donc ce n'est pas ni euh, un très petit nombre de personnes, ni tout le monde. On est quelque part entre deux et c'est un, une négociation permanente. Et sur Wikipédia, on est plutôt évidemment du deuxième côté de se dire que plus il y a de monde, mieux ce sera mais on n'est pas dans un angélisme absolu non plus, à se dire qu'il faut croire tout le monde sur parole. On voit bien aussi avec les réseaux sociaux que la liberté d'expression absolue peut dériver, malheureusement. Et ensuite, euh, par rapport aux critiques d'erreurs, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de, de niveaux d'erreurs. Souvent, on dit « Ah, il y a des erreurs dans Wikipédia. » C'est bien, mais qu'est-ce que c'est une erreur Il y a beaucoup de types de niveaux d'erreurs très différents. Il euh, y a beaucoup de gens, par exemple, qui souvent disent euh, « Ah, l'article est mauvais, l'article a des erreurs », et en fait, ce qu'ils veulent souvent dire, c'est que l'article est incomplet. En fait, ce qu'ils veulent même très souvent dire, l'idée des quais derrière, c'est « J'ai lu l'article Wikipédia et je n'ai pas trouvé l'information que je voulais. » Et oui, Wikipédia n'est pas toujours complet. Euh, sur certains sujets, il est même très incomplet, on en est conscient. Euh, et plus le sujet est précis, et en université, souvent, on, est, on va très loin dans des sujets de niche parfois, ben oui, sur Wikipédia, vous ne trouverez pas toujours tout. Euh, et parfois, même volontairement, dans un but de vulgarisation, on ne peut pas aller toujours dans les détails. Euh, donc voilà, l'incomplétude est un certain type d'erreur. Il y a des problèmes de péremption aussi. Euh, quelque chose qui, personnellement, euh, m'agace profondément sur Wikipédia, c'est quand il y a des phrases au futur dans le passé. Euh, euh, oui, au futur dans le passé. C'est-à-dire des phrases où, où il y a... Euh, en 2012, euh, tel centre de recherche ouvrira... Et on, quand on lit ça en 2021, on fait oui, bon, merci, mais euh, personne n'est repassé pour mettre à jour. Est-ce qu'il a, est qu a vraiment ouvert en 2012 Est-ce qu'il s'est passé quelque chose On ne sait pas. Euh, ça, Wikipédia est quand même plutôt bon pour ça, pour mettre à jour en temps réel, mais sur certains sujets très précis, parfois il arrive qu'il y ait des manques euh, et des informations périmées, des points de vue qui, qui ne sont plus corrects, des, des, tout un tas de choses, vous pouvez imaginer. En particulier dans le monde universitaire, il y a souvent des laboratoires qui changent de nom, des universités qui fusionnent, qui défusionnent, qui se mélangent, etc. Et donc, il n'y a pas toujours euh, les informations les plus correctes, malheureusement, mais on essaye au, au plus possible. Et bien après, il y a évidemment des erreurs factuelles, des chiffres, des valeurs qui sont fausses. Euh, et qui bah, Là, c'est un problème. Et en fait, souvent, le plus le problème, c'est de les repérer pour pouvoir les corriger. Parce que... Et c'est là où on aime bien les gens qui nous font des critiques, comme je le disais tout à l'heure, parce que du coup, ça pointe des problèmes, ça nous facilite la vie. Au moins, on n'a pas à chercher l'erreur. On n'a plus qu'à la corriger, entre guillemets. Euh, et du coup, toutes ces erreurs, enfin, parfois, des articles sont globalement mauvais, ils sont incomplets et périmés, et avec des fautes factuelles. Euh, parfois, on a des articles euh, qui ont certains, une, une seule de ces erreurs. Et du coup, c'est euh, plus facile à corriger. Et du coup... Pour, pour finir euh, pour une note, finir sur une note plus positive, c'est que, voilà, Wikipédia à l'université, il y a beaucoup d'opportunités. Euh, comme je dis parfois, euh, c'est l'opportunité d'être présent à la source et comme source. Comme je le dis, euh, on l'a vu, hein, Wikipédia est très consultée, donc euh, autant être là où sont les gens. On sait que les étudiants, mais pas que, consultent Wikipédia, donc autant faire en sorte que la, la, les informations soient de bonne qualité pour les étudiants. Euh, pour permettre justement en cours d'aller plus loin potentiellement. Et Wikipédia peut aussi parfois, à la marge, servir comme source, alors pas forcément l'article lui-même, mais les sources présentes dans l'article peuvent être prises. Euh, et Wikipédia peut aussi servir comme objet, comme outil de, de vulgarisation, en faisant participer des élèves, par exemple, à, un, à un, par exemple des doctorants sur un thème, pourrait, un, un, je sais que l'école centrale de Lille le fait par exemple, doit, les élèves doivent améliorer l'article sur leur sujet euh, en, en crédit de vulgarisation, éducation en médias. Euh, valoriser les productions, du coup, je l'ai dit. Euh, ça a aussi, du coup, une opportunité pour euh, valoriser, finalement, et euh, donner un sentiment d'utilité à, à certains travaux des étudiants. Je pense là, par exemple, aux, aux traductions. Il euh, y a beaucoup d'étudiants en langue, par exemple, qui font des traductions dans une langue en tant que devoir sur table, rendre la traduction au professeur, le professeur le note, il leur redonne le papier, ça finit dans un tiroir et ça profite entre guillemets à personne. On avait la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut traduire les articles de Wikipédia Oui, et vous pouvez faire comme devoir sur table pour vous-même, entre guillemets, entre, entre, en, en, en tant que professeur et pour les élèves, mais vous pouvez aussi du coup reverser, repartager avec le monde entier cette traduction, et euh, c'est toujours très valorisant pour les élèves de voir que l'article sur un sujet parfois un peu obscur, euh, qu'ils ont traduit du portugais en ouzbek, pourquoi pas, euh, bah, il a été lu par mille ou par dix mille personnes. C'est quand même plus intéressant que de faire une traduction qui, entre guillemets, finit dans un tiroir. Et ensuite, évidemment, dans les opportunités, euh, comme le disait tout à l'heure Fabrice, c'est que face un peu le sens de l'histoire, et en l'occurrence, c'est même en parfait alignement avec les, les actions qui sont préconisées par le Plan national pour la science ouverte qui, est, euh, qui va évidemment vers plus d'ouverture, vers plus d'ouverture de la science en général, plus de liberté d'accès aux documents, euh, des campagnes de numérisation des documents anciens pour qu'ils soient aussi accessibles, etc., etc. Et dans les actions préconisées par le, alors ce plan, qui est un plan ministériel du coup, euh, le ministère préconise aussi d'investir le champ euh, Wikipédia en tant que participation et en tant qu'objet d'études aussi éventuellement. Et voilà une opportunité de plurilinguisme, parce que évidemment euh, les études se font maintenant souvent dans plusieurs langues, les publications se font dans plusieurs langues, euh, parfois d'ailleurs se font très souvent en anglais majoritairement, pour avoir plus de visibilité, de gagner des points euh, de, de, sur les aisselles de H-Index et autres, euh, pour être la meilleure euh, université, euh, etc. Mais sur Wikipédia, c'est aussi, bah là, bah, vous êtes un peu déçu de devoir publier en anglais, bah, vous pouvez faire un résumé en français sur l'article correspondant, en portugais, en ouzbek, en breton. Pourquoi pas, je peux vous aider pour la langue bretonne si besoin. Euh, c'est possible. Euh, et puis du coup, c'est possible en 320 langues. Euh, voilà, alors j'ai pas suivi quelle heure il est exactement, parce que je n'ai pas d'heure visible sur mon écran, mais je crois qu'il doit être plus ou moins 17h35, 17h35 bah, c'est pareil, c'est parfait. Du coup, euh, pour conclure, euh, si vous avez des questions, s'il y a des moments qui vous ont surpris, des commentaires, vous avez, je sais que vous avez posé des questions déjà au fur et à mesure, mais n'hésitez pas, là, cette demi-heure, elle est pour vous. Et du coup, pour aller plus loin, je vous ai mis... Alors du coup, il y a un problème de mise... Euh, le texte a dépassé, je m'en excuse, mais un, un ouvrage qui a été paru euh, il y a le mois dernier, qui s'appelle Wikipédia, objet de médiation et de transmission des savoirs aux presses universitaires de paris Nanterre. Euh, publié par Lionel Barbe et Marthe Sevreau, euh, enfin, sous la direction de ces deux personnes. Euh, qui est, alors déjà, il vient d'être paru, donc euh, il est euh, parfait dans l'état de l'art sur le sujet. Et il est en plus particulièrement intéressant, je trouve, euh, avec euh, beaucoup d'interventions de personnes diverses qui, euh, qui sont allées très loin sur le sujet Wikipédia, euh, bien plus que ce que je pourrais en dire en deux heures. Voilà, merci pour votre attention déjà. Et allez-y, oui Ah, il y a plein de façons de faire. Alors, euh, bah, C'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, Wikipédia, ça vit avec des donations, euh, des donations qui sont renversées à une, à une fondation non caricative, non lucrative américaine, euh, dont les fonds servent majoritairement à faire tourner les serveurs et les personnes qui s'occupent des serveurs et les personnes qui s'occupent des personnes qui s'occupent des serveurs ou à faire les initiatives... Euh, euh, comme on parlait tout à l'heure, pour euh, réduire des biais de, de gens sur Wikipédia, etc. Et du coup, euh, à la Fondation, il y a pff, sans doute une dizaine de façons de payer différemment. Euh, je pense qu'il doit être même possible de leur envoyer des, des chèques, euh, etc. Et sinon, c'est un paiement en ligne assez classique, hein, mais pas forcément, pas que. Euh, et du coup, ça peut être un don qui est fait directement à la Fondation, Wikimedia Foundation, aux États-Unis, mais il y a aussi une association en France qui s'appelle Wikimedia France où vous pouvez faire un don euh, qui est indirect du coup parce qu'après ça reprofite au mouvement par, euh, par la bande, entre guillemets. Mais l'avantage de faire un don en France, c'est qu'il peut être défiscalisé à 66% si je ne me dis pas d'erreur. Donc euh, vous pouvez faire un don euh, potentiellement trois fois plus gros pour le même prix, entre guillemets avec diverses facilités de paiement aussi, mais ça, il faudrait... Faut... Du coup, sur le bandeau qui apparaît effectivement tous les ans, en fin d'année, euh, normalement, en cliquant dessus, il y a toutes les informations utiles et nécessaires. Oui Alors, excellente question. Alors, euh, le, le créateur de, de Wikipédia, Jimmy Wells, le fondateur en tout cas, euh, a un rôle très mineur finalement, euh, déjà parce que bon ça fait 20 ans qu'on passait, il commence à être euh, entre guillemets âgé, il est passé aussi potentiellement à autre chose euh, il a plus finalement une aura euh, effectivement et notamment dans la sphère anglophone donc je sais qu'il est encore assez régulièrement invité pour parler de Wikipédia par exemple mais en termes d'interaction et d'impact sur, sur le site lui-même, c'est relativement très faible, parfois il prend des, des prises de position sur un sur certains sujets très précis, euh, tous les trois les ou quatre mois par exemple, peut-être, euh, mais euh, il a un avis qui est purement consultatif en plus où il n'a aucun droit en particulier. Et par rapport à tout ce qui est employé, euh, euh, je l'ai dit en filigrane mais je vais insister, euh, c'est que tous les employés euh, n'ont qu'un rôle purement technique et aucun, enfin, ils n'éditent pas les projets en fait l'analogie que j'utilise parfois c'est comme le, la municipalité qui donne un terrain de foot municipal, bah ils arbitrent pas le match euh, ils jouent pas sur le terrain ils, ils font que donner le terrain de foot finalement bah la fondation c'est pareil, ils nous donnent les serveurs le, le, Wikipédia, enfin, le, le site c'est notre terrain de, où, où on joue à Wikipédia entre guillemets. Euh, mais ils interviennent pas de façon éditoriale les seuls cas où ils interviennent parfois, et vu que je suis euh, invité par l'école de droit aujourd'hui c'est quand il y a des contenus illégaux et des contenus manifestement illégaux, euh, quand il n'y a aucun doute. Euh, des, on parle de photos de, de victimes, qui ne voilà, des, en plus des photos parfois un peu sanguinolentes, ou etc., des, tout ce qui touche la pédopornographie, ce genre de choses. Là, ils se permettent d'intervenir pour supprimer des contenus qui seraient illégaux, euh, mais c'est assez rare. Dieu merci. Alors. Euh, en cette période de complications sanitaires, hein, post-pandémie, euh, on se voit assez peu du coup. Euh, donc on fait beaucoup par internet et puis ça fait 20 ans qu'on est habitué à discuter par internet, donc c'est entre guillemets facile pour nous. Euh, mais il y a tout un tas de choses qui ne peuvent pas s'expliquer ou se transmettre par internet et donc il y a assez régulièrement des rencontres pour échanger de personne à personne. Du coup, merci pour votre question, c'est qu'il y a effectivement des rencontres parfois de pair à pair, de trois personnes comme je disais par exemple dans une bibliothèque sur un sujet précis euh, je me souviens avoir fait une, une, une journée contributive au, à la, au centre de documentation du cadre noir le cadre noir c'est l'école équestre française et donc du coup ils ont des documents ils ont tous les documents sur les chevaux euh, depuis, en plus c'est une école qui remonte à l'époque euh, royale, donc ils ont tous les documents qu'il faut sur le sujet, c'était très intéressant, on était une petite dizaine sur un sujet très précis. Et parfois on a, euh, une fois par an, on avait, avant la pandémie, une rencontre mondiale où tous les wikimédiens du monde euh, qui le voulaient et le pouvaient, euh, se rencontraient pour échanger euh, sur des plus grandes thématiques euh, globales, hein, notamment les, tout ce qu'on parlait de biais de genre, « Ah oui, vous, vous faites des ateliers wikimureres pour les femmes en espagnol, comment vous faites ?»« Ah oui, ben nous, les 100 pages, on va, etc. » Wikidonnées pour les italiennes, il y a des projets dans chaque langue, autour des femmes notamment, ils peuvent s'échanger les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire. Euh, les deux, en fait. Euh, J'ai quelques domaines de prédilection, des, des marottes où je reviens de temps en temps. Notamment, j'aime bien tout ce qui est patrimoine, monuments historiques, et ça je reviens régulièrement dessus, surtout qu'en plus on a un concours photo tous les ans. On avait un, un, un exemple de biais assez trivial, mais la plupart des monuments historiques français, on n'avait pas de photos il y a 10 ans, donc on a lancé un concours photo pour que les gens prennent en photo tous les monuments historiques de France. On est encore loin du but, mais voilà. Mais donc du coup, c'est un sujet où je reviens souvent, mais après, je, voilà, comme je disais, on est tous bénévoles, et puis il arrive que parfois on soit occupé, etc. En ce moment, par exemple, je suis occupé par ma résidence wikimédienne, donc je n'ai pas le temps de contribuer autant que je le voudrais sur Wikipédia. Ah zut, Wikipédia m'empêche de contribuer sur Wikipédia. Euh, mais euh, souvent, oui, je suis aussi dans un rôle d'aide, d'accueil, de conseil des autres contributeurs. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de, de savoir comment faire quelque chose, comment organiser, euh, où trouver la bonne information, la bonne illustration. On a un gros déficit d'illustration, euh, euh, notamment pour toutes les personnes qui sont euh, mortes dans les années entre les années 50 et 80 en fait. Parce que avant les années 50, c'est assez ancien pour être dans le domaine public. On le retrouve assez facilement sur Internet, avec des gros guillemets autour de assez facilement. Et puis après, les années 80, là, les, les, les appareils photos se sont démocratisés, numérisés, etc. C'était même nativement digital, maintenant, donc c'est facile à trouver. Mais on a une, une espèce de période grise où on a du mal à trouver des illustrations de personnes. Et euh, ça, j'aime bien le challenge, parfois, de me dire « Ah, cette personne-là, je vais essayer de trouver une photo ». Ce n'est pas toujours facile, mais voilà. Et après, mes envies et mes besoins, enfin, mes, mes, mes, mes, mes centres d'intérêt varient aussi en fonction du temps. Euh, J'ai parlé, c'est pour ça aussi que je vous ai parlé de Wikisource. Moi, j'aime bien contribuer sur Wikisource de temps en temps. C'est un site qui est un peu plus zen que Wikipédia, quelque part, pour contribuer. Euh, et je contribue en français, parfois un peu en anglais, et beaucoup en breton aussi, euh, euh, parce que c'est une langue qui a peu de locuteurs, malheureusement. Donc, euh, si je ne le faisais pas, euh, personne ne le ferait. Voilà.